Okay. Oh joli! Adieu, l'ami! Ouais Je oh, putain On est au top! Là, on est vraiment au top! On était passé là Je Ouais on reconnaît ouais. c'était bleu Ah l'idée à la con you. Mm -hmm. Nickel. Elle est pas belle la vie <rire> non, mais tu verses. Ah. Oh, y avait un trou là. T'as pété les bières? Ben, bah, ça t'as une odeur. Si t'as le cul mouillé, c'est qu'elles ont pété. C'est dans la boîte! Ah, même si je voulais. Ah! Ah ah ah ah ah ah ah ah ah Cerveau désactivé, en avant. On aurait mieux fait de l'activer. montagem